Quand on reçoit des, des groupes, ou des, des, des gens pour des visites de l'exploitation, on peut faire passer des, des idées, euh, après elles seront euh, prises ou pas, mais peut-être que sur les 20 personnes qui seront là, il y en aura deux ou trois qu'on qu va faire réfléchir. Au départ, nous, on est producteur de plantes médicinales avec des chambres d'hôtes. On a donc une double activité, on reçoit beaucoup de gens. On a décidé que effectivement, ce lieu devienne un lieu euh, qui soit un lieu de partage, un lieu d'échange, un lieu de transmission aussi. Transmettre notre passion des plantes et de la découverte des plantes médicinales, donc on fait des stages de découverte des plantes. Développer les animations pour les enfants autour du jardin pédagogique avec une accompagnatrice en montagne qui est dans les Bauges et donc qui va faire les animations pour les enfants. Créer des ateliers culinaires en collaboration avec Anne-Claude, diététicienne. Nos plantes médicinales étant très millifères, on s'est dit qu'on voulait du miel de l'herbier de la Clab, donc, euh, donc on s'est dit bah, mettre des rues sur les, les cultures et donc on est en lien maintenant avec une apicultrice qui effectivement fait des formations et soit une initiation à l'apiculture, soit des découvertes de l'apiculture. Faire des animations autour des oiseaux et donc avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Déjà euh, de faire des choses qui nous fassent plaisir. D'être bien. Je pense que la priorité, c'est euh, bah, d'avoir avancé sur certains projets, euh, d'être dans un cadre qui est, qui est superbe. Il y a pas mal de gens qui viennent pour, euh, dans le cadre des plantes médicinales. Donc euh, bah, la synergie, c'est de, de, de partager un peu notre expérience. Notre expérience, leur donne des idées, mais il faut que chacun euh, crée son envie et développe son envie. C'est-à-dire que nous, l'expérience qu'on peut donner, c'est euh, tous les petits échecs qu'on a, parce qu'on a toujours des échecs, hein. on a plein d'idées, et puis euh, ben, il, faut, il faut tenter, et puis c'est à un moment donné, ben, ça ne marche pas. Hein. Et puis nous, on a l'impression, euh, quand on travaille, qu'on reçoit des gens ici, c'est que les gens euh, sont, euh, sont heureux aussi. Nous, euh, c'est extraordinaire, parce qu'on euh, fait des choses très simples parmi les plantes qu'on cultive, on cultive de la verveine. C'est des choses que les, les anciens connaissaient très bien, et eh bien cette verveine-là, les gens sont toujours surpris parce qu'elle a du goût, elle a du parfum. Elle est, ah ben, super, elle est citronnée votre verveine. Et la réaction qu'on a, ben, c'est normal, elle est citronnée, c'est tout. On a des feuilles entières, on, on l'a cultivée d'une façon naturelle, on, on lui donne les moyens de, de s'exprimer et puis basta, on ne on fait pas de l'intensif. Et du coup, ben, c'est une plante qui pousse naturellement et qui a des goûts. Il y a déjà le développement de projet, parce que j'adore créer, en fait, voilà, créer des choses. À mon petit niveau, j'ai envie d'avancer et que ça correspond à, à mon éthique. Et il y a le partage, le, le partage, ouais, et la transmission. En fait, enfin, moi, j'adore euh, transmettre des choses. C'est des choses, choses qu'on a envie de partager. Ce qui m'anime, c'est aussi la nature, enfin, le lien avec la nature. C'est beau de, de voir les oiseaux. Euh, même chose pour les plantes. Euh, nous, on prend le temps de regarder les plantes, et euh, on regarde avec une loupe, on voit les détails d'une fleur. C'est extraordinaire. Quand on, rame, on va désherber, on ramasse le, euh, nos plantes, euh, on voit tous les insectes. On a les abeilles qui sont à côté de nous, qui ne qui, qui sont absolument pas agressives. C'est euh, essayer de préserver cette nature qui, qui est là devant nous et qui est en train un petit peu d'être malmenée. Donc ça c'est très important. L'idée du bio et du local, c'est que ben, quand euh, moi j'aurai arrêté, que Florence aura arrêté aussi, eh ben, que, euh, on n'ait pas, pas abîmé le lieu et qu'il qu y ait toujours autant de, euh, de potentiel et de biodiversité. On a une, une des collègues qui sont producteurs de plantes médicinales aussi à, à Doucy, les plantes du cul du bois. Et elle a, euh, sur les, les cueillettes sauvages, elle a, euh, les gens nous demandent, mais c'est quoi de cueillir sauvage en bio Et bien elle, ce qu'elle dit, c'est euh, de ramasser, mais en pensant à ce qui, serait, ce qui restera. Et que lorsque j'aurai ramassé euh, une plante, si je me retourne, il faut qu'il y en ait presque autant, pour que l'année prochaine, il y en ait toujours. C'est l'agriculture intensive. Hein. C'est que ben, On bousille les sols, on bousille l'environnement, on bousille euh, la biodiversité, on bousille, euh, là on, on entend parler des, des problèmes, de. il y a de moins en moins d'oiseaux. Si euh, c'est un produit qui est, qui est fait d'une façon très intensive, eh ben, le, les prix vont baisser d'une façon générale. C'est l'objectif des, des GMS, hein. c'est de, euh, de payer le moins cher possible et de vendre le plus cher. Et euh, du coup, il faut combattre ces conséquences-là, parce que plus nous, on va avoir les prix qui vont baisser, plus la conséquence, c'est qu'on va vouloir produire beaucoup plus sur nos parcelles. Et du coup, on va faire de l'intensif et on, on perdra notre qualité de, de produit. Et puis, plus il y aura de la production, plus on les, les GMS ou les, les, les grossistes vont, euh, vont, nous, vont nous, nous imposer des prix parce qu'il y aura plus de production. Donc, euh, ils pourront choisir. Et c'est un cercle vicieux donc après ben, on vous balance les OGM on va vous balancer autre chose et puis après ben, on se retrouve avec, comme c'est ce qui se passe en, en Bretagne actuellement avec les, les, les gros producteurs de porc c'est que ils sont que des plus ou moins des salariés des, des très gros négociants ou coopératives et du coup ben, on leur fait cracher au bassinet euh, des, de la production de, de viande et qui n'a plus, plus aucune qualité Fait des visites guidées euh, de l'exploitation pour des groupes euh, voilà donc on va dans les cultures vraiment on leur parle de notre métier de a à z c'est à dire de la graines, je dirais, jusqu'à la transformation et la vente de nos produits, oui bien sûr, avec une visite du séchoir, une visite de, on parle de la transformation, de la conservation des plantes, et à la fin, une dégustation de nos produits. Elle a fait des ateliers culinaires pour elle, de son côté, et on s'était dit que ça pouvait être sympa de faire des ateliers culinaires avec les plantes médicinales qu'on cultive. Et donc, euh, et donc voilà, ça a germé comme ça, et donc on, on, on cumule un atelier culinaire où au départ, nous, on va présenter notre exploitation, et puis ensuite, Anne ben part avec les personnes faire, euh, faire des plats, qu'on va ensuite, enfin, avec des plantes bien évidemment, et qu'on va manger tous ensemble avec euh, la dégustation de nos apéritifs et de nos tisanes. Du coup, maintenant, la nouveauté par rapport à ça, c'est de faire des ateliers culinaires avec les enfants également, c'est-à-dire parents-enfants, les enfants accompagnés de leurs parents. Nous, on a envie de, de faire un lieu euh, où les, les oiseaux se trouvent bien pour pouvoir... Euh, pour pouvoir se développer. Faire découvrir aux personnes tous les oiseaux qui se trouvent dans la nature et qui sont absolument merveilleux à, à regarder. Développer un petit peu la, la connaissance des, euh, des, des oiseaux auprès des, de la population et des touristes. Je pense que le frein, c'est cette impatience qui fait que j'aimerais que ça aille plus vite que ce que la musique. premier problème qu'on rencontre, c'est qu'on euh, a l'impression de faire des choses très intéressantes mais euh, avant de se faire connaître, c'est très compliqué. Alors C'est vrai qu'avec des, des structures comme Croque Bouge, comme le parc, comme euh, la Ronde Gourmande, comme euh, Bienvenue à la Ferme, ça nous permet de pouvoir euh, euh, euh, faire des échanges et puis faire connaître les autres et puis de se faire connaître. La problématique que, que me rappelle souvent Florence, c'est qu'il faut que, me calmer parce qu'il faut aussi euh, euh, qu'on puisse vivre de notre travail. Malheureusement, si on veut... Euh, euh, développer une activité de ce type-là et qu'on veut, entre parenthèses, le, être rentable au bout de deux ans. Ben, D'avoir des idées, d'en parler aux autres personnes et puis euh, d'avancer progressivement. Il ne faut jamais être trop pressé. Hein. L'ambition, euh, c'est de prendre le temps d'avancer progressivement pas et pas. C'est souvent euh, pas aussi rapide que dans une grosse entreprise, on décide de faire quelque chose et que dans les deux ou trois mois, c'est mis en place. Je crois qu'il faut... Nous, on est à la campagne, il faut voir le temps passer. Il y a les saisons, il y a tout ça qui font que ça doit mûrir comme, comme, les, comme les fruits. Et c'est des choses qui se font progressivement. Et puis, si ce n'est pas fait, ben, il faut attendre que la saison revienne. Prendre son temps, parce qu'entre l'idée et la réalisation du projet, il ben, y a du temps qui se passe et moi je suis quelqu'un d'assez impatiente donc souvent je trépigne. Mais je pense que le temps est important parce que le projet il, il, il se mûrit il se... et c'est en rencontrant d'autres personnes justement en en parlant à d'autres personnes que les, les liens se font et tiens cette personne va me donner une idée que tiens j'avais pas eu là et euh, ça c'est important justement. Ouais, le temps je pense que c'est super important puis il y a des projets qui n'arriveront jamais à terme hein par justement les conseils des uns et des autres. Un projet qui est très ancien. J'avais envie de, euh, quand j'étais, quand j'avais ouais, 10-15 ans, 10-15 ans, de d'être dans les plantes médicinales. Donc j'avais décidé de euh, de pouvoir vivre avec les plantes médicinales. La, la synergie, elle s'est déjà développée depuis sept ans avec l'arrivée de Florence parce que euh, elle a donné un. un un plus à, à l'herbe et la clape, parce que moi, je voyais, il y a des choses que je voyais plus. Et elle me dit, mais attends, pourquoi tu fais ça euh, on, on ferait mieux de, de, de faire d'autres choses. Et ben, elle apportait aussi une grosse, un gros plus au niveau de, de, de la communication, parce qu'on est obligé tous de communiquer. c'est pas parce qu'on fait des beaux produits et qu'on qu arrive à les faire connaître. C'est vrai que la vision de, de Florence a donné pas mal d'idées de, de développement. Euh, ce, sur, sur nos activités. Quand je suis arrivée ici, parce que je ne connaissais pas les bouches au départ, hein, euh, ce qui m'a le plus surpris, c'est la solidarité entre euh, tous les acteurs du Massif. Euh, tout le monde s'entraide, tout le monde, euh, parce que bah, c'est vrai que c'est un massif où c'est peu connu, donc euh, voilà, chacun doit réussir un peu son, son affaire. Et c'est hallucinant le, le, les liens qui se faisaient. Je, moi ça m'a surpris parce que c'est pas toujours ce qu'on retrouve dans d'autres lieux ou dans les villes, enfin voilà, voilà certains lieux c'est pas tout à fait ça. Donc la solidarité moi m'a... Bah beaucoup surprise et étonné dans le bon sens. Hein. Déjà, c'est les relations et puis les, des activités qui sont locales. Nous, on est déjà en agriculture bio et le, le slogan de l'association de des agriculteurs bio de la Savoie, c'est le bio et le local. Le mot local est très, est très important pour nous c'est aussi essayer de travailler ensemble. Euh, ben je pense là tout de suite à la chocolaterie des Bauges. Euh, voilà, la chocolaterie des Bauges utilise nos plantes pour faire des chocolats. Euh, on essaye de faire ensemble des, pa des paquets cadeaux, voilà, un peu de ces produits, un peu de nos produits. On vend de leurs produits sur l'exploitation à la période de Noël. Euh, voilà Et puis après ben, c'est de l'entraide aussi, quelqu'un a besoin du tracteur, eh ben, il va utiliser le tracteur. Souvent quand on fait des achats, on essaye de faire des achats groupés euh, pour réduire les coûts par exemple. Plein de petites initiatives différentes qui sont en relation avec les, les, les, les autres personnes du coin. l'herbe et la clap ce qui s'est passé c'est que euh, comme il y a ce, ce parc régional on a été convié à des, des réunions et c'est comme ça que progressivement euh, ces réunions là nous ont permis d'avoir de, euh, de nouvelles idées et puis de, après de contacter les autres personnes, contacter Audrey qui est l'a chargé de mission agricole et on a eu envie de faire des choses progressivement. Tout agriculteur ou tout autre producteur on est, notre objectif, c'est de, de, de prendre le temps de cultiver, de s'occuper de, de, de son élevage, éventuellement, et on, le temps passe. Les journées sont, sont, sont très courtes. En plus, ça, nous, on a des chambres d'eau, donc c'est encore une, un supplément de travail. Et du coup, ben, le parc nous, euh, nous, nous remet un petit peu les choses au point, en nous, nous invitant à des réunions, et puis en nous faisant prendre le temps de réfléchir à des, à des choses. Il y a donc un, un lieu central qui a permis d'avoir des relations avec un certain nombre de personnes, avec des chargés de mission agricole, tourisme, au, au niveau du parc des Bouges, et ce qui m'a permis de, de connaître plein d'autres initiatives et puis de les développer. Il y a quelque chose de très fort dès le départ, euh, c'est ce parc régional, avec des chargés de mission qui sont super motivés. Des gens comme Audrey, comme euh, beaucoup d'autres euh, qui travaillent dans le tourisme, il y a, parce qu'il y, y, y avait au départ pas mal de, de chargés de mission, ils étaient une quinzaine, une vingtaine, et euh, ils nous mettaient en commun et ils nous aidaient à développer des projets. Là, ce petit jardin pédagogique, c'était des idées qu'on avait eues, parce que ça nous semblait important de pouvoir montrer aux locaux et aux touristes à quoi ressemblaient les plantes nos plantes médicinales, parce que les gens les connaissaient souvent en sachets, en affusettes, et donc bah, c'est autre chose. Et euh, du coup, bah, euh, on, on en a discuté avec, euh, avec Audrey, de, de la chargée de mission agricole, et c'est elle qui nous a aidés à pouvoir avancer et à, à créer ces projets-là. Donc, euh, c'est la force d'un parc et de, de gens super motivés, des chargés de mission qui sont super motivés. L'exemple de la charrette, c'est un projet, une idée de Florence au départ, euh, parce qu'on ben, passe trop de temps à, à, à les livrer dans des magasins autour de chez nous. Et on s'était dit qu'il fallait avoir une sorte de covoiturage de, de nos produits. Et du coup on en a parlé à, à, à Audrey et à un moment donné on a reçu un mail de la charrette qui se lançait et on l'a passé de suite à, à, à Audrey. Et Audrey a, a, a lancé cette synergie et elle essaye d'aider de, de, la, la charrette et de mettre en contact les autres agriculteurs. Proposer aux communes, aux entreprises, des colis de Noël avec des produits locaux. Et au lieu parce qu'à bon, euh, l'heure actuelle, il y a des entreprises qui font des colis de Noël et qui vont mettre du, du foie gras qui vient de, des pays de l'Est, ils vont mettre des choses qui sont les moins chères possibles. Et, et ce ne pas, pas des produits locaux. Et c'est important pour nous de, de, de faire connaître notre massif et toute la diversité des, des, de la production agricole. On est en train de réfléchir avec Florence sur l'avenir, parce que moi, en ayant 63 ans, je vais commencer à ralentir. J'ai envie de profiter un peu plus d'autres choses aussi, du lieu. Florence va vouloir faire évoluer d'une façon un petit peu différente que lorsqu'on était tous les deux à travailler ensemble. Il y a des choses à faire avec des personnes qui connaissent bien le compostage, par exemple. Pourquoi ne pas développer des animations autour du compostage enfin, Autour de la nature, il y a plein de choses à faire. Comment, comment on entretient son jardin euh, voilà. avec des personnes extérieures, hein, parce qu'il y a, y a beaucoup de choses. Enfin, nous on fait les visites et on fait les stages de découverte des plantes médicinales, ça c'est ce qu'on fait nous, mais le reste des activités dont je vous parle, ce sont des personnes extérieures et donc du coup le, le lien se fait, euh, se fait, se fait bien. C'est tous ces petits cailloux qu'on est qui peuvent interpeller les gens et, et faire avancer les choses.